Salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers, c'est Sébastien de Tilipousse à Plévin, en Centre-Bretagne comme d'habitude. Bon, bah, ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo euh, un petit peu dédiée euh, pépinière, euh, pépiniériste. Donc euh, Et pour cause, euh, bah, j'avais beaucoup de choses à faire. Donc je vous explique tout ça vite fait et puis après on passe à ce que je veux vous montrer. Quand on est euh, pépiniériste, je pense que ça arrive potentiellement assez souvent. Comme on a des pieds mères comme on a plein de plantations qu'on a faites euh, en parallèle de notre production pépinière. Euh, ben on a plein d'arbres et d'arbustes fruitiers productifs de fruits, donc du coup on a des saisons de récolte de fruits. Et c'était en l'occurrence mon cas. Puisque euh, entre septembre et octobre, là, j'ai passé pas mal de temps dans les pommes et j'ai pas encore fini euh, donc j'ai en fait j'ai un gros verger d'un hectare rempli de pommes cette année très bonne année à pommes et donc ben, j'ai passé euh, pas mal de temps sur septembre hein, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ou voir même ceux d'entre vous qui sont venus m'aider un grand merci d'ailleurs encore en passant euh, ben, en septembre on a fait de, de la cueillette on a fait du ramassage pour faire entre autres du jus de pomme et de la pomme à couteau pour la vente. Donc en ce moment on vend des pommes à couteau, ça prend un peu de temps, et là Virginie euh, aide. enfin c'est même d'ailleurs elle qui gère majoritairement ça, et puis, euh, et puis on a fait le jus de pomme euh, là la semaine dernière, donc ça nous, a pris, euh, bah, ça nous a pris toute la semaine en gros à s'occuper de ça, puisqu'on avait le lavage de quasiment euh, 700 bouteilles, le début de semaine, et puis après, le, le jeudi-vendredi, on a fait notre pressage de jus. Donc, avis aux amateurs de jus de pomme ça y est, le jus de pouce le jus nouveau, est revenu. On a fait 1645 litres. Et on aurait pu en faire évidemment beaucoup plus, hein, mais... Après, c'est une histoire de trésorerie à gérer derrière. Bref. Donc c'est aussi pour ça que vous ne m'avez pas trop vu sur des vidéos autres que celles que je publie maintenant le dimanche. Aujourd'hui. Retour à la pépinière, parce que l'arrachage va pas tarder à commencer pour moi. Je vous montre. Alors du côté des pommiers, on est encore, vous voyez, sur des jeunes pousses un petit peu vertes, là. Vert clair par rapport au, au reste du plan. Donc on est encore en train de pousser, quoi. Les petits pépères sont encore, encore en train de pousser. Alors beaucoup moins vite que, que le mois dernier ou que le mois d'avant, bien sûr, mais ça continue de pousser, quoi. Et euh, pour l'instant, je suis pas prêt de les arracher. quoi. C'est encore vraiment bien en feuille. D'ailleurs, euh, en passant, j'ai déjà dit dans certaines vidéos, si vous voyez à partir de maintenant dans les foires des plants d'arbres, des sions par exemple, ou des quenouilles, peu importe, je vous conseille d'acheter que des sions de toute façon, de base, mais si vous en voyez... En ce moment, en racines nues, dans les foires de vente de plantes, parce que c'est un petit peu la saison, dites-vous bien que ces plants ont subi un, un arrosage d'un produit défoliant pour faire tomber les feuilles. Donc en gros, pour faire court, on a mis du glyphosate sur les arbres pour faire tomber les feuilles. Eh bien, fuyez, pauvres fous N'achetez pas ces arbres, jamais parce que déjà, un, ils auront eu un sale produit sur la figure. Et en plus, et surtout, ils auront eu, comment dire, une perte d'énergie énorme. Parce que là, toutes ces feuilles-là n'ont pas encore ramené leur énergie au plan. Donc il va falloir qu'il y ait toute cette redescente de sève-là qui va se faire aux racines. Qui est capitale sur la fin de saison. Donc euh, il ne faut absolument pas arracher trop tôt. Bref, là on était sur les pommiers, les arbres, quoi. enfin il n'y a pas que les pommiers, mais... Regardez ici, là je suis sur mes cassissiers, et ça y est, ça y est, ça y est, ça tombe de tout, tout seul, donc là je vais, je vais faire moi-même pour, pour faire propre, parce que là je suis sur mes étiquetages, donc euh, bah, c'est très bien, je verrai un peu mieux ce que je fais, mais ça veut surtout dire que mes cassissiers, ça y est, ils peuvent être arrachés. Alors pourquoi mes feuilles tombent si tôt cette année, parce que c'est vrai que ça tombe quand même une bonne quinzaine avant l'année passée alors, euh, bah la première raison, je pense que l'année a été quand même particulièrement chaude, sèche surtout, donc je pense qu'il y a un effet climatique à ça, évidemment. Euh, comme tous les ans, il euh, y a un passage de rouille qui vient aussi dans les cassissiers, donc j'ai eu là il la semaine dernière avec l'humidité qui est arrivée. Donc ça, ça accélère un petit peu la chute des feuilles aussi. Ça n'a aucun, aucun impact sur les plants en eux-mêmes, mais. Euh... Voilà, ça accélère un peu la chute des feuilles, donc c'est très bien. C'est très très bien, Ça parce que ça veut dire que je vais pouvoir procéder bientôt à l'arrachage. Donc, pour ceux qui ont suivi tout l'itinéraire technique, le mien, vous savez qu'au milieu de tout ça, là, il y a des briques et des bâches tissées entre les rangs. Donc, première étape, si j'avais vu le coup venir pour, pour la perte des feuilles si rapide, j'aurais déjà fait ça. Mais première étape, tirer toutes ces bâches tissées, tirer toutes ces briques et ces bâches tissées pour pouvoir euh, bah, optimiser le temps disponible à l'arrachage après, quand ça sera vraiment la saison d'arrachage. Donc là, j'ai aussi ma jauge à préparer, donc ça, je vais vous le montrer bientôt d'ailleurs. Bref, voyez, Cassis, c'est prêt à arracher. Bon, bah les plans sont beaux. Hein Un petit... Là, on les voit bien maintenant. Vous euh... voyez, une bouture, euh... Pff, combien de branches Il y a ça. Bon, il y en a certains ils ont deux branches normales énormes d'ailleurs mais mais sinon voilà 2 3 4 5 6 branches il n'y a même pas de limite ici alors c'est bon c'est un petit peu foufou tout ça bon ici si je continue d'avancer là je suis dans les casseilles les casseilles qui font ma taille certaines branches font ma taille n'importe quoi <rire> bon bref ça c'est pas prêt à être arraché on avance, bon les saules on voit en passant ils sont pas prêts à être arrachés non plus là on est sur les groseilles groseilles, euh, bon il y a quelques petites euh, feuilles euh, en traque nausée mais c'est vite dit donc ça c'est pareil, c'est pas prêt d'être arraché donc euh, ça va être le moment de, de préparer la zone, tirer les bâches tirer les briques et surtout finir mon étiquetage encore du saule énorme voilà, et un petit peu plus loin, pour ceux qui se souviennent, j'avais planté des jeunes porte-greffes, enfin des porte-greffes trop petits pour être greffés, donc là par exemple j'ai un stock de Saint-Julien, à gauche j'ai du Malus communis, Bittenfelder, je dois avoir, euh, ouais c'est essentiellement ça que j'ai là d'ailleurs, voilà, je dois avoir du 106 un petit peu aussi, bref. Gros sujet le porte-greffe, je vais, je, vais, je vais vous en parler là bientôt, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le porte-greffe. Beaucoup, beaucoup de choses, donc ça va être un sujet à part entière. Euh, je vais vous parler de, de l'approvisionnement porte-greffe, de la gestion de ces achats de porte-greffe, de ses choix de porte-greffe euh, éventuellement. Et puis, euh, parce que moi en fait, je me retrouve tous les ans avec des soucis... Euh, d'approvisionnement en quantité et en qualité donc à un moment donné, il va falloir que je prenne des... les devants, donc j'ai commencé à faire des choses et je vais vous en parler bientôt parce qu'il y a beaucoup à dire les ronces sans épines, elles sont encore pleines de feuilles bref, vous voyez, c'est la période d'arrachage qui commence les cassis sont prêts bon les framboisiers ça va pas tarder hein. ça c'est à la suite, les framboisiers ça, ça c'est en train de faner donc les framboisiers, ça va être bientôt dispo également, à l'arrachage. Bon ben voilà, là, ça fait faire du boulot tout ça. En passant, on peut aller voir des nefles. Vous voyez ce petit néflier là, tout ce qu'il donne. Et encore j'en ai tiré quelques-unes. Bon pour ceux qui ne connaissent pas la nefle, ça se mange blatte une fois que ça a pris un coup de gelée. On en a déjà parlé, je vous ai montré comment je fabrique mes étiquettes. Donc si vous voulez reproduire le, le truc, vous avez à peu près toutes les billes pour le faire. N'hésitez pas à me demander des infos supplémentaires si besoin. Et puis surtout, euh, euh, bah, je voulais vous montrer un petit peu vite fait hein, euh, comment je m'organise au niveau de l'étiquetage des plantes. Donc en général, déjà la première chose, c'est que euh, je fais toutes mes étiquettes dès que je sais à peu près combien j'ai de plantes. Je fais déjà toute la fabrication des étiquettes comme je vous l'ai montré, histoire de, de les avoir déjà bien longtemps à l'avance. Quand c'est des variétés ou des espèces où je ne compte que vraiment très tardivement, ben j'attends avant de faire les étiquettes, bien sûr. Mes étiquettes, donc vous avez vu où je les achète, je les re-range. Je vous montre tout ça là. Vous voyez, comme je vais partir sur les cassistes, là, là j'ai toutes mes étiquettes toutes mes variétés ici. J'ai un peu de casseille. Et puis après, j'ai toutes mes variétés de cassis. Vous voyez, donc j'ai mes planches d'étiquettes. Tradimel, Royal de Naples, etc. Bon, bah j'ai toutes mes variétés là. J'ai imprimé mon passeport, comme je vous le disais la dernière fois, derrière. Donc sur chacune des étiquettes. Alors c'est pas obligatoire de le mettre sur chaque étiquette. Hein. Vous pouvez le mettre que par lot. Vous pouvez le mettre sur vos bonnes commandes. Euh, bon. Moi, j'ai pris le parti de le mettre sur chaque étiquette. Ça me prend vraiment pas plus de temps. Enfin, très peu de temps en plus pour imprimer ça. Évidemment, la seule différence, c'est que ben, si je suis sur du Ribes Nigrum, je marque Ribes Nigrum ici. Évidemment, si je suis sur du euh, Nigrum euh, divaricatum, euh, eh ben, je le mets ici. Okay bon, vous aurez compris que c'est en fonction de vos espèces de vos variétés, que l'étiquette Phyto prend son sens. Dans tous les cas, voilà, donc sur chaque étiquette j'ai ça, et donc bah maintenant le but du jeu c'est de étiqueter tout ça, et donc moi, je le fais quand les pieds sont encore sur place. Ouais, je fais ça quand les pieds sont encore en place, parce que je veux pas me prendre du temps au moment où je suis en train d'arracher, et où je veux aller vite à mettre en jauge, je ne veux pas avoir des petites opérations d'étiquetage à ce moment-là. Et deuxième chose, je ne veux surtout pas qu'il y ait de mélange au moment de l'arrachage, parce que quand on les sort de terre et qu'on commence à faire des paquets, c'est vite fait de faire des conneries, de mélanger les trucs. Donc, et je vous encourage à faire pareil, hein, étiqueter avant d'arracher. Toujours. Comme ça, au moins, c'est pas grave s'il y a du mélange, l'étiquette est dessus. Donc il n'y a pas de risque après. Voilà. Et l'avantage avec l'étiquetage, alors bon, je ne suis pas forcément le bon exemple à ce niveau-là, mais bon, je l'ai déjà fait sur les pommiers quand même. Vous voyez, derrière moi, tous les pommiers sont faits. Il y avait quand même 1500 pommiers quasiment à faire. Faites-le en avance. Vous avez tout l'été, entre guillemets, à partir du moment où vous... Vous, pouviez, vous pouvez presque le faire au moment où vous plantez au tout début, sauf qu'il n'y a pas de branche autour desquelles attacher les, les étiquettes, donc ne le faites pas avant ça risquerait de s'envoler mais dès que ça a commencé à bien pousser vous pouvez y aller donc ça veut dire que à partir du mois de mai ou juin en fait vous pouvez déjà être en train de commencer votre étiquetage alors moi je vous dis ça pourquoi parce que en fait je trouve que physiquement c'est assez assez pénible en fait alors moi je suis moi je suis un peu grand donc euh, ça me tire vite fait le dos enfin vite fait euh, au bout de trois quarts d'heure j'ai le dos un petit peu euh, qui tire bien quoi c'est pas, pas une douleur qui dure, mais c'est une douleur qui est un peu inconfortable quand même euh, sur le moment. Donc du coup, moi, j'aime bien faire par petite série. Donc euh, je vais aller en faire, euh, je vais peut-être faire euh, voilà, 3-4 lignes de cassissier par exemple, ce qui va me faire euh, 600 cassissiers dans, dans, dans, dans la journée, ou dans la matinée plutôt, voilà, sur un créneau de 1h ou 2. Voilà, et des petits créneaux comme ça, c'est vachement bien en fait pour, euh, pour étiqueter, parce que comme ça, c'est bah, moins pénible. Quoi. Voilà. Ça permet de le faire euh, un petit coup euh, régulier toutes les semaines, par exemple, pour aller faire, euh, voilà, faire une petite visite en même temps, un petit, contrôle, euh, un petit contrôle de pouce, un petit contrôle sanitaire des plans en passant. Et, et puis, voilà, passer une petite heure à étiqueter euh, toutes les semaines. Voilà, bah, franchement, après, ça se fait bien. Quoi. Bon, évidemment, ce n'est pas ce que j'ai fait cette année. Voilà, euh, j'avais clairement la flemme de venir faire ça avant. Je me suis... Quand il faisait trop chaud, j'avais la flemme parce qu'il faisait trop chaud. Quand il faisait moins chaud, bah, je faisais autre chose. Et quand... Euh, bah, voilà, bref. Bon, on a toujours tout un tas de raisons, c'est pas grave, je m'y mets maintenant, je commence les cassissiers maintenant, surtout que l'arrachage, vous voyez qu'il est quasiment bon à commencer. Je vous montre quand même un petit truc qui peut être bien pratique, euh, juste euh, une petite combine entre guillemets d'organisation de, de, de, de l'étiquetage. Je fais toujours donc variété par variété, donc là par exemple je vais me prendre mon paquet de tradimel et je vais déjà tous les défaire. Je ne vais pas m'amuser à les défaire un par un euh, au niveau des plans, okay pour aller plus vite. Toutes mes étiquettes, je les défaire avant. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Donc pour faire ça, euh, je prends euh, genre euh, 5-6 feuilles, voilà, euh, on verra combien il y a besoin. Soit j'en prends que une feuille et puis je la redivise, mais bon, l'idée c'est que je viens, moi, plier au niveau du, du, du trou là, central, là. Et puis j'arrache des bandes, là, et là j'ai plusieurs feuilles d'un coup. Donc, évidemment, j'essaye de les garder dans la main. J'essaye de faire plein comme ça. Si vous arrachez d'un bout, vous risquez de péter les étiquettes, donc faites gaffe. Moi, je prends vraiment au niveau du rond, du rond central, celui-là. Euh, celui-là, là. Celui -là, là. Enfin, tous ceux quoi. Et je plie pour entamer un peu une pliure dans, dans les pointillés de près des coupes. Et je plie comme ça, là. Et ça, ça, ça a l'avantage dans un sens et dans l'autre de pré -découper là, autour du trou. Alors ça, ça vient tout seul et sans se péter. Quoi. Voilà. Tu as compris Donc ça, évidemment, je le fais là maintenant pour te montrer, mais je pourrais très bien l'avoir fait chez moi, euh, au chaud, euh, quand il fait nuit, euh, et que je suis à la maison, euh, au bureau. quoi Je suis pas obligé de le faire sur place. D'ailleurs, souvent, ce que je fais, c'est que je le prépare en avance. Bon, quand je les prépare en avance et puis pour pouvoir les trimballer facilement, ce que je fais, c'est que je fais des petites liasses, là, d'une vingtaine d'étiquettes, on va dire, maximum. Et puis je les, je les replie sur elles-mêmes, là, par leur boucle. Enfin, avec leur boucle, leur système de boucle. Donc c forcément, la limite en nombre d'étiquettes, c'est la taille de... la taille de cette entaille-là, là, en épaisseur. Voilà. Et je les mets comme ça, sans les, je les ferme pas complètement, hein, Mais c'est juste pour les garder comme ça. Voilà. Et ça, ça me permet de les faire en avance et de d'éviter que tout se mélange évidemment parce que bon, vous imaginez bien si tout se mélangeait le bordel que ce serait voilà et ensuite ben, j'ai mes paquets euh, là qui vont me servir dans la main donc dans la main l'idée c'est d'être rapide à l'étiquetage donc moi je me mets dans une position qui fait que quand j'accède à mon étiquette là ben, moi je prends par derrière notamment mon paquet là vous voyez donc je vais le pousser avec mon pouce gauche hop, et je vais le mettre derrière mon tronc et je vais l'accrocher comme ça comme ça, voilà, et je vais passer au suivant. Donc mon paquet, il est toujours là, prêt, dans le bon sens, prêt à hop, récupérer les étiquettes une à une. C'est un petit coup à prendre parce que mine de rien, vous allez gagner beaucoup de temps à, à pouvoir poser vos étiquettes rapidement. Ok Alors, sur du cassissier, sur des variétés où les bourgeons sont, peuvent servir d'accroche à l'étiquette... En tout cas, de, de, petits, de petits points comment dire, qui limitent le mouvement de l'étiquette. Je vous conseille de les mettre assez bas, mais pas trop bas non plus. Il est, idéalement, si ça, ils peuvent être un peu en l'air, ça évite d'être arraché au moment de l'arrachage, parce qu'il suffit qu'on pose le loucher dessus, puis ça tire dessus. Donc c'est pas terrible. Et ça peut les casser. Donc un peu en hauteur, c'est bien. Moi, comme je vais tailler mes cassissiers... Euh, à peu près 20-25 cm de haut au-dessus d'un bourgeon bah, c'est bien que je ne sois pas trop haut non plus pour éviter qu'elle s'envole par le, de, le haut après et donc après on y va quoi hein. alors quand les enfants veulent faire de l'argent de poche quelquefois je les emmène dans les, dans les tunnels de petits fruits là, pour aller à quatre pattes faire les tiquetages. Voilà quoi, on avance quoi. Donc ça va quand même assez vite hein, une fois qu'on est lancé. Servez-vous des fourches dans les branches aussi. C'est un bon endroit pour mettre les étiquettes. Et puis faites gaffe surtout parce que vous manipez des plants avec des bourgeons bien proéminents et fragiles quelquefois, notamment ici avec les cassissiers. Donc ben ne les cassez pas, c'est mieux. Qui fait entre autres la qualité de votre plan derrière bon bah tu as vu ce que ça donne une fois que j'ai retiré les bâches donc je vais continuer l'étiquetage tirer les briques tirer les bâches, tout ça, euh, bah, je vais le faire maintenant, sur, le, sur la deuxième moitié du mois d'octobre. Hein, ce qui fait que euh, euh, bah, je serai prêt vraiment pour l'arrachage au taquet juste après. Voilà, Je vais même potentiellement bientôt commencer l'arrachage des cassissiers, puisque en fait je, je peux le faire. Donc euh, bah, avant, il va falloir que je prépare ma jauge, que je prépare ma jauge, que je prépare euh, un chevalet, euh, ça, je vais vous montrer aussi, d'ailleurs, la, la fabrication d'un petit chevalet. Euh, pour l'instant, j'ai juste des chevalets que j'ai fait, euh, voilà, très bricolés. Mais en fait, j'ai besoin d'un chevalet pour préparer mes commandes. Un chevalet, euh, voilà, c'est un petit peu hein, comme les chevalets pour euh, faire des fagots. Pour euh, Forcément, c'est des fagots de commandes. Mais euh, les chevalets un peu de tronçonnage, vous voyez. Mais plus haut. Donc, euh, bah, je vais vous montrer ça très bientôt également. Bon, ben la pluie étant arrivée, je ne vais pas vous faire plus d'images que ça, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Étiqueté, étiquetage, euh, voilà, dernière ligne droite avant l'arrachage. Euh, je vais bientôt vous parler, je vais le faire tranquillement sur table. Euh, donc vous marquez ça sur vos agendas, entre guillemets, que je vais vous parler porte-greffe, là, sans tarder. Beaucoup de demandes, donc euh, un grand merci euh, d'ailleurs pour toutes vos questions. Un grand merci aux tipeurs également, qui me soutiennent. Un grand merci à ceux qui me commandent des porte-greffes, euh, des greffoirs. Euh, voilà, j'ai des petites séries à faire là, c'est cool. Euh, un grand merci évidemment à tout, toute ma clientèle qui, qui me commande des plans. Ça avance, ça avance, on a les foires, là je suis à, dans le Trégor ce week-end à Trévenac, au château de Pomorio. Donc on se donne rendez-vous là-bas pour ceux qui, qui veulent, normalement j'y vois... Euh, J'y vois quelques collègues. Et donc, je vous parle porte-grève très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais que tu peux me soutenir de plein de manières différentes. La première, c'est évidemment tu peux me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, partager même la vidéo. Tu sais que grâce à ça, mon référencement sur YouTube marche mieux. On a dépassé les 1000 abonnés, figurez-vous. Ça, c'est cool. Deuxième chose, tu peux me souvenir bien évidemment via le Tipeee, si tu as un petit peu de sous à me donner. Ouais. Tu peux me souvenir en m'achetant des greffoirs. Euh, je vais te refaire une vidéo un peu plus détaillée sur la fabrication des greffoirs. Euh, vous êtes déjà un certain nombre à être intéressé par les greffoirs. Donc bah, allez-y. J'avais un petit bug sur le site internet, je n'avais pas mis, euh, coché la bonne case pour euh, le transporteur. Donc euh, c'est chose faite, je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps, quand quelqu'un voulait passer commande justement. Donc, euh, bah, ceux qui ont été bloqués à cause de ça, vous pouvez revenir maintenant, c'est bon. Désolé pour euh, le petit désagrément. Et donc, j'ai commencé à faire des petites séries de greffoirs, donc je vais vous montrer en détail dans une prochaine vidéo comment je les fabrique en voilà, étape par étape. Bien sûr, vous pouvez me soutenir avec euh, le partenariat de la Fabriculture, si vous avez besoin de matériel. Qui est à la fabriculture. Moi, personnellement, euh, sans doute cet hiver, je vais m'acheter une presse à fagots, puisque ça fait un moment que, que j'en ai besoin, pour faire du fagot de bois, notamment. Voilà. Eh bien, en attendant, je vous dis à la prochaine et kenavo!